amis jardiniers chers abonnés bonjour alors je vous retrouve aujourd'hui euh, encore une fois en situation un peu vantée j'ai pris un petit aménagement par rapport à mon micro j'espère que ça calmera un peu le vent je ne le découvrirai qu'au montage finalement euh, il s'agit simplement d'un collant euh, euh, voilà d'un collant nylon euh, passé deux fois par dessus le micro d'après ce que j'ai pu lire sur la toile ça ça pourrait confortablement euh, atténuer le, le voilà le souffle du vent dans, dans le micro quoi donc je vous retrouve aujourd'hui plutôt avec une bonne nouvelle euh, il s'agit en l'occurrence de la serre qui vient de passer une épreuve si je puis dire hein, euh une tempête, en fin de compte. Hein. On a eu euh, du vent qui est monté à 110 à l'heure. Je n'ai juste de la montée. Euh, trois départements sont en alerte orange au vent avec des rafales à 110-120 km/h au bord de la mer. Tout ça au passage d'une perturbation très active qui va traverser la moitié nord avec des pluies parfois soutenues. J'étais pas tranquille. Hein. Euh, faut être clair. Hein. Je suis passé voir le matin euh, en rentrant du travail, le soir encore. Euh, bon, voilà. Et euh, ça a plutôt bien tenu. Alors voilà. J'avais pris euh, la précaution ici d'enfoncer de, des piquets de clôture qui font environ un mètre de, de long. Je les ai enfoncés euh, très très profondément et puis j'ai passé une corde de chaque côté. Voilà j'ai fait ça sur les quatre coins de, de la serre. Je pense aujourd'hui que ça n'a servi à rien en fin de compte. C'est Voilà ça m'a rassuré et puis c'est à peu près tout quoi. Sur le plan en termes d'efficacité disons euh, je crois que c'est plus que contestable. Néanmoins, on peut voir que la bâche avec le vent entre un peu dans la dans la structure, et je vais donc aujourd'hui tendre quelques ficelles, euh, voilà, de manière un petit peu à retenir la bâche bien à sa place et favoriser une bonne tension de cette bâche. Alors pour les ficelles que je vais installer dans la serre, il existe un produit parfaitement adapté à ça, hein, une ficelle qui ne s'allonge pas même avec la avec des températures assez hautes. Euh, malheureusement, je n'en ai pas trouvé, donc ce sera de la corde polypropylène classique. On surveillera un petit peu, hein, voir que comment ça se comporte un petit peu euh, en saison dans la serre. Et puis voilà, il faut bien garder en tête que rien n'est définitif. Et puis qu'on pourra toujours euh, remplacer ces cordes par autre chose un peu plus tard. Quoi. Donc voilà, je suis à l'intérieur de la serre. La structure euh, bouge un peu encore. Hein. Il y a pas mal de vent aujourd'hui. Néanmoins, ça semble résister plutôt bien. Euh, je vais donc installer cette... Euh, cette ficelle de manière à ce que la bâche reste à sa place le plus possible et rentre euh, voilà ne rentre pas euh, trop de cette manière dans la serre quoi voilà alors les, les nœuds utilisés à la pêche peuvent également avoir leur utilité au potager c'est ce que je me dis en réalisant ce nœud voilà qui est finalement un nœud de cuillère pour les pêcheurs qui se trouveraient parmi vous. Voilà, ça marche très très bien. Voilà, ça ne bougera plus. On y va. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas concernés, mais qui pourraient être intéressés par ce nœud, je vais vous le montrer. Il peut servir à bien des choses, pas seulement à la pêche et pas seulement dans la serre. Donc euh, voilà. Donc, je passe de, de part et d'autre de mon tube avec... Euh, avec mon fil et je viens tourner de cette manière plusieurs fois et ensuite je viens repasser l'extrémité de mon fil dans la boucle là bas à l'origine et je repousse le tout je tiens un peu voilà je repousse le tout contre le tube voilà le nœud de cuillère c'est qu'on l'appelle effet et je viens l'assurer par un nœud supplémentaire, une simple boucle qui viendra reprendre autour du nœud initial Voilà. là je vous garantis que ça voilà, c'est la corde qui va lâcher mais le, le nœud ne cassera pas voilà donc les cordes sont en place et c'est vrai que ça me, ça me donne un peu un sentiment de sécurité encore une fois euh, un peu plus grand, je pense que c'est mieux. Euh, la bâche rentre beaucoup moins, elle me paraît curieusement beaucoup plus tendue, alors que je n'ai pas euh, travaillé sur sa tension, à proprement parler. Bon, je pense que ça sera beaucoup mieux comme ça, elle va beaucoup moins entrer dans le tunnel. Euh, et puis je verrai aussi sans doute un peu plus tard pour trouver une solution euh, contre les frottements peut-être de la bâche euh, à certains endroits. Euh, contre l'armature. Euh, je me demande si à long terme, ça pourrait pas abîmer sérieusement la bâche. Voilà donc euh, nos premières salades. <rire> ça, c'est très bien. On les a plantées il y a, eh bien, il y a une semaine. Je vais en ajouter six autres euh, qui sont effectivement, qui accusent un petit retard végétatif par rapport à celle-là. Donc, ça devrait nous donner une récolte un peu décalée. Euh, c'est bien. Hein. C'est clairement là, euh, eh bien, les tout premiers finalement résultats qu'on qu'on peut observer là au potager, euh, voilà. Donc on est, on est plutôt content, c'est bien. Hein, bien à l'abri, euh, la serre fait son office. Euh, il fait euh, plutôt doux dans la serre et puis euh, tout en, tout en préservant aussi un climat euh, humide, qui d'ailleurs euh, sera peut-être défavorable par la suite aux, aux cultures prochaines. On verra bien. Euh, J'ai un peu peur des champignons, ce genre de choses. Enfin voilà. Aujourd'hui, ça semble très bien fonctionner comme ça. Il a gelé un tout petit peu cette nuit, donc je me propose de protéger un peu quand même les plantations récentes de, de bulbes, oignons, ail, échalotes. Avec un dispositif de ce type, hein, il s'agit simplement d'un voile de forçage hein, qu'on appelle couramment du P-17. Voilà, ça coûte presque rien au mètre carré. Et euh, ça va me permettre peut-être de garder un ou deux degrés euh, un peu au-dessus de la température extérieure juste sous ces voiles voilà, ça sera très bien l'intérêt également de ces produits-là c'est que ça laisse passer la pluie par contre hein. voilà, c'est tout à fait perméable je me contente de faire tenir le, le voile avec quelques punaises dans les planches dans les planches qui, qui entourent les parcelles de culture bon, c'est pas très... C'est peut-être pas suffisamment solide. Reboucher avec de la terre, ben là je peux pas trop. Et puis je me dis que finalement si ça tient pas, c'est pas super grave non plus. On verra bien à l'usage ce que ça donne. Voilà. Voilà. Donc ça c'est un voile qu'il faut aller chercher là encore en coopérative agricole hein, au maître c'est 4 mètres de large, et puis euh, ça vaut 1 euro et quelque chose, le mètre linéaire, c'est vraiment pour rien. quoi. Je vais chevaucher légèrement les, les parcelles qui sont encore recouvertes de foin, voilà, de manière à bien essayer de bien enfermer, disons, le, la culture de bulbes dessous. Et voilà, c'est très bien bon alors ça c'est assez incroyable j'avais pris euh, donc euh, trois longueurs d'un mètre cinquante c'est à dire quatre mètres cinquante sachant que le rouleau fait 4 mètres c'est parfait euh, ça me permettait sur un mètre cinquante de recouvrir euh, bien à cheval euh, les planches qui font elles un mètre vingt et euh, par le plus grand des hasards j'avais apprécié visuellement mais je n'avais pas mesuré et par le plus grand des hasards euh, eh bien j'ai juste euh, ce qu'il me fallait, quoi, juste la quantité nécessaire à recouvrir les endroits où les oignons ont été plantés. C'est vraiment parfait. Alors je vais conforter encore un peu avec quelques punaises. Euh, il se peut très bien que je revienne demain matin et puis qu'il euh, qu n'y ait plus rien, hein, que ça se soit envolé. Bon en quel cas ce ne sera pas très grave. Je pense vraiment que ça mérite euh, d'être tenté. On verra, euh, ça fera une expérience, on verra un peu si ça tient, ma foi, euh, je pense que ça peut quand même. Aider un petit peu ces plantes-là à, eh bien, affronter les, les frimas des, des gelées euh, matinales, là, les, les fameuses gelées blanches qui nous attendent au printemps. Voilà, encore une ici. Alors, il faut aussi que je mentionne une, une rencontre que je viens de faire, là, euh, super. Avec Pascal, euh, eh bien, euh, qui suit, euh, suit l'aventure du potager qui dit non depuis le début, manifestement, et, et qui est venu me rendre visite sur place. Je trouvais ça super, c'est vraiment... Euh, voilà, on peut passer du virtuel euh, au concret, hein, au réel. Euh, c'est vraiment très bien. Merci encore Pascal pour ta visite, c'était super. Merci aussi pour les quelques graines et échalotes que tu m'as gentiment euh, déposées au passage. Euh, voilà, le... Youtube, finalement, c'est vraiment très bien et ça peut mener aussi voilà, à des, à des échanges, encore une fois, très concrets et, et riches, très, très enrichissants, en tout cas pour moi, hein, très très clairement. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, je vais donc refermer la serre et puis euh, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode au potager qui dit non. Ciao, ciao